ta colère regroupe plein de choses. Ta colère regroupe plein de choses, plein d'énergie qui, qui dans ton, dans ton système, prennent la forme de « je ressens de la colère ». En fait, la colère, c'est une énergie neutre à laquelle on peut apposer soit le saut de « c'est bien », soit le saut de « c'est pas bien ». tu as peur de, que ta colère te te fasse faire quelque chose d'irréversible, de fasse faire quelque chose qui aurait des conséquences beaucoup trop lourdes. Et beaucoup trop lourdes, ça veut dire, beaucoup trop lourdes et irréversibles, ça veut dire quelque chose qui transforme concrètement les choses. Voilà ce que ça, voilà ce que ça me vient de chercher pour toi Déborah. Ça veut dire que tu vas graver quelque chose dans la pierre, dans la matière. Et visiblement, il y a quelque chose qui, qui est pas OK en toi. Parce structure tu me racontes qu'il qu y a un choix que tu as fait qui n'est pas OK avec le fait de marquer la matière, les champs, les situations de qui tu es. Voilà ce que ça vient vivre. Dit autrement, c'est comme si tu avais, avais la trouée d'être Wonder Woman et que tu te caches tout le temps.